Et je sais très bien que votre... Putain j'ai fait en mode Sarkozy là... Bah. Tout Dans les commentaires, j'ai eu des gens qui trouvaient que mes vidéos étaient bien parce qu'elles étaient neutres... J'ai eu d'autres gens qui ont trouvé qu'elles étaient bien parce qu'elles étaient engagées, et j'ai eu d'autres gens qui ont trouvé que ça serait mieux si j'essayais d'être un peu plus neutre. Donc je pense que ce serait intéressant de démêler un petit peu cette histoire de neutralité. Est-ce que l'histoire peut être neutre Et est-ce que c'est intéressant de l'être eh, oui, c'est intéressant, ça. Euh, Histonie, euh, donc a une chaîne d'histoire, euh, de vulgarisation de l'histoire, et nous parlera donc de la neutralité dans l'histoire et de euh, la façon dont on peut présenter de manière neutre l'histoire. L'histoire, c'est avant tout ce qui la racontent. Et de nos jours, ceux qui la racontent, ils sont avant tout à la télé. Et souvent, on entend comme critique que tous ces mecs qui nous parlent d'histoire à la télé seraient plutôt des gros réacs.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 c'est des sources, c'est des gens qui ont écrit l'histoire, éventuellement qui nous ont laissé d'autres traces qu'ils n'avaient pas prévu de nous laisser. Euh, ça peut aller de la liste de courses aux ruines archéologiques. Et donc forcément, tout ça, ça nous donne des informations, mais qui sont toujours orientées. Et il suffit de voir, nous, les documents qu'on produit aujourd'hui et comment sera écrite l'histoire de notre période dans le futur, pour se dire que forcément, ça posera des problèmes. Par exemple, si on doit analyser le quinquennat Hollande uniquement à travers les mémoires de Jean-François Copé, ça nous posera peut-être quelques petits soucis de neutralité, là aussi, ou d'analyse.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 quand on parle de l'histoire des Romains, là typiquement on n'a que l'histoire des classes les plus élevées et encore de celles qui en plus ont politiquement plutôt gagné parce que tout ce qui était le petit Romain de base, l'esclave ou n'importe, on n'aura pas de, de récit de sa part. Donc est-ce qu'on peut être neutre en histoire Déjà c'est difficile. En revanche, on peut être rigoureux et ça c'est aussi ce qu'on apprend en fac. Donc moi personnellement, je viens de finir mon doctorat en histoire. J'ai aussi pas mal enseigné du coup en fac et c'est des méthodes qu'il faut apprendre parce qu'il faut apprendre à critiquer les documents, il faut apprendre à, à réfléchir autour de ça, à Éviter de faire des anachronismes, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas moi, de comparer Vercingétorix à De Gaulle parce qu'il euh, y a des similitudes auprès de certains. Euh, ça peut être aussi, justement, imaginer que les Gaulois sont, euh, avaient le même fonctionnement que nous. Ça peut être plein de choses. Donc ça, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire et à, à beaucoup de travail déjà de ce point de vue-là. Mais je pense que l'historien, de toute façon, ne peut pas être neutre. Moi, dans mes vidéos, par exemple, j'assume totalement d'être très, très engagé à gauche. Et je préfère l'affirmer dès le départ, parce que comme ça, au moins, je ne trompe pas mon public. Salut les gauchistes et les autres aussi, vous avez le droit de rester. Et je pense que beaucoup d'auteurs qui s'avancent comme neutres, en termes de vulgarisation, on peut parler de Laurent Deutsch, par exemple. Euh, Laurent Deutsch s'est toujours présenté comme neutre. Quand on lit ses ouvrages avec un peu de culture historique, on voit qu'en réalité, ce qui sort, c'est vraiment un discours très orienté, royaliste, catholique, traditionnaliste, etc. Et justement, le problème, c'est comme il se présente neutre, quelqu'un qui ne connaît pas trop peut se laisser abuser. Je pense du coup que le, le principal écueil à éviter, c'est déjà de savoir d'où on parle et comment on parle, justement. Et ça, je pense que c'est valable d'ailleurs pour bien d'autres domaines que l'histoire. Moi, par exemple, j'essaie d'abord de poser des faits de façon scientifique, et ensuite d'en tirer des conclusions, et c'est pour ça que souvent il y a des gens qui me disent « je suis d'accord avec la plupart de ce que t'as dit, sauf la fin », parce que forcément la fin c'est ma conclusion personnelle après avoir essayé de poser les choses de façon neutre et scientifique. En tout cas scientifique plus que neutre d'ailleurs. Mais eux, souvent, ce qu'ils vont faire c'est plutôt partir de ce qu'ils veulent démontrer, et puis prendre les faits et essayer de les tordre pour que ça rentre dans ce qu'ils veulent expliquer. Ça, fatalement, c'est pas scientifique, c'est de la merde. Je vous renvoie notamment aux vidéos d'une chaîne comme Hygiène Mentale qui a très bien expliqué les problèmes de ce genre de démarche. Donc, faites gaffe à cette démarche-là. De façon générale, comprenez que si la comparaison historique ou l'appel à une personnalité vient seule, sans argument de fond pour parler de notre monde aujourd'hui, ça sert à rien. L'histoire sert à comprendre, elle ne sert pas à étayer un projet qui n'a aucune base solide actuellement. On peut pas être neutre, mais est-ce que ça veut dire pour autant que toutes les façons de faire de l'histoire se valent, et qu'après tout, du coup, puisqu'on peut pas être neutre, autant y aller franco et faire une espèce de cuisine idéologique quand on fait de l'histoire Bah ben non, parce que même si on n'est pas neutre, ça empêche pas quand même d'être rigoureux, et ça empêche pas quand même d'éviter d'être partisan, et ça il y a une nuance énorme. On peut être politiquement très engagé, et pour autant ne pas être partisan, c'est-à-dire ne pas prendre que ce qui nous arrange. Je pense par exemple à Guillemin. Guillemin, clairement, voyait l'histoire, non pas euh, comme une science, mais surtout comme un procès à charge. C'est lui-même qui le dit, hein, c'est ses propres explications sur son travail. Il considérait qu'il avait à aller chercher dans les témoignages qui avaient été laissés, qu'il considérait comme des dépositions, là encore c'est son propre mot, il va dans le lexique judiciaire et c'est pas pour rien, et il considérait qu'il devait aller chercher ça justement pour monter une sorte d'instruction à charge contre des personnages historiques. Et forcément, ça veut dire que dans ce cas, ben, quand on monte une instruction, on va chercher les citations, on peut prendre les gens en faute, indépendamment de leur contexte, et parfois, d'ailleurs, Guillemin les truc totalement les citations quand elles l'arrangent bien, il y a même quelques fois où il les a carrément inventées. Donc, sur le cas Guillemin, je vais pas m'étendre, surtout parce que je suis en train de préparer un gros dossier sur son travail vis-à-vis -vis de la Révolution, et que je vais essayer de vous publier ça d'ici la fin de l'été. Le vrai travail intellectuel, c'est pas de chercher uniquement ce qui arrange les idées qu'on a déjà, c'est au contraire essayer de les remettre à l'épreuve de nouveaux faits, pour voir comment on peut les faire sortir de plus en plus fortes. Si on, con si on se contente finalement de ne garder que ce qui nous arrange, ben c'est le premier pas vers même une vision un peu complotiste des choses, où on ne garde que ce qui va dans notre sens, et tout le reste finalement fait partie de l'ennemi et du complot, et ça c'est vachement dangereux. Il y a un autre truc qui vient s'ajouter à tout ça, c'est que quand on parle d'histoire, on parle quand même vachement de nos ancêtres, et donc on parle vachement des enjeux de mémoire. Et le problème, c'est qu'il faudra recommencer à séparer la mémoire de l'histoire. La mémoire, c'est clairement la façon dont l'histoire a un impact sur nous, parce qu'elle nous touche personnellement, parce qu'elle touche nos ancêtres, parce qu'elle a encore des conséquences aujourd'hui, etc. Politiquement, la mémoire, ça peut être très important, par exemple pour dédommager des gens qui ont été lésés, qui ont été exploités à travers l'histoire, etc. Donc ça c'est très important, et c'est pas quelque chose qu'il faut jeter, la mémoire. Simplement c'est quelque chose qu'il faut savoir mettre de côté quand on étudie l'histoire comme une science, ce qui est le travail de base de l'historien, et ce qui ce que j'essaie de faire ici. Parce que quand on étudie l'histoire comme une science, on doit être capable justement de laisser de côté nos a priori, y compris quand ils sont très forts.